Donc « Amaurice et Titia », elle est parue le 19 mars 2016, fête, le jour de la fête de Saint-Joseph. Elle comporte neuf chapitres et 325 paragraphes. Donc On va beaucoup aborder le, parag... le chapitre 8, hein, qui... dans lequel euh, est beaucoup développé euh, le... le discernement. On abordera aussi un peu le chapitre 6. Mais là, je vais vous faire une présentation générale, parce que ce que l'on va voir dans le chapitre 8 traverse l'ensemble de l'exhortation. Amoris et Titia est paru 25 ans après l'exhortation Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Et elle arrive après deux synodes sur la famille, deux synodes pour confronter les réalités actuelles de la famille sur tous les continents, les défis posés à l'annonce de la foi dans le contexte actuel et les questions doctrinales et canoniques que cela soulève. Et ce qui est très important aussi, elle a été publiée pendant l'année de la miséricorde. Amoris et ici, commence par cette froide phrase « La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. » Donc vraiment le pape, il commence cette exhortation par cette affirmation qui est une joie exultante. Laetitia, c'est une joie exultante. Toute l'exhortation exprime cette espérance en la force de l'amour vécu au cœur des familles, malgré les difficultés rencontrées. L'exhortation ne dresse pas un portrait idyllique de la famille parfaite, ni un idéal céleste de l'amour terrestre. Le pape va même jusqu'à affirmer que le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites. Il nous invite vraiment à partir de la réalité des familles, de toutes les familles, avec leur joie, leur satisfaction, mais aussi leur tâtonnement, leurs échecs, leurs souffrances. De nombreuses réalités différentes Rempli de joie, de drame et de rêves. Et ces réalités qui nous préoccupent sont des défis, nous dit-il au numéro 57. Savoir se réjouir de ce qui est beau, grand et généreux dans la vie d'une personne pour l'aider à avancer à son rythme sans limite de temps. Il fait appel à la conscience de chacun, mais cette conscience doit être éclairée, formée et accompagnée et il donne un éclairage sur de multiples situations familiales et il pointe les défis que ces situations engendrent. Les familles, nous dit-il, ne sont pas un problème, elles sont d'abord une opportunité, au numéro 7. Il déploie tout au long d'Amoris et ce qu'il affirme au premier paragraphe. L'annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle. Et il ressort donc de l'ensemble de l'exhortation la conviction que toute personne est l'objet de l'amour immense du Père et que notre mission est de lui annoncer cette bonne nouvelle, de susciter en l'autre la joie de se sentir aimé. Donc c'est un texte qui est dans la continuité de l'enseignement de l'Église. C'est un texte qui est tout d'abord centré sur la parole de Dieu le pape fait continuellement référence à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il commence l'exhortation par tout un chapitre consacré à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Parce que toutes nos vies conjugales et familiales sont précédées par Dieu, appelées à participer à sa fécondité, accompagnées par sa bienveillance et sa fidélité, quels que soient nos échecs. La famille, dans les récits bibliques, est inscrite dans le quotidien et incarnée dans toutes les réalités qui la traversent, y compris les violences, les conflits, les tragédies et les multiples difficultés familiales. Donc au numéro 8, il nous dit « La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. Depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam et Ève jusqu'à la dernière page. » Un peu plus loin, numéro 21, Jésus connaît les angoisses et les tensions des familles qu'il introduit dans ses paraboles, des enfants qui abandonnent leur maison pour tenter une aventure jusqu'aux enfants difficiles, aux comportements inexplicables ou victimes de la violence. Et en numéro 22, la parole de Dieu se révèle comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance et leur montre le but du chemin. Le chapitre 4, qui est le chapitre central de l'exhortation, le plus long chapitre de l'exhortation, s'intitule « L'amour dans le mariage ». Et là, il fait un très beau développement et un long développement de l'hymne à l'amour de Saint Paul aux Corinthiens. C'est un texte dans la continuité de la tradition de l'Église. Il s'inscrit vraiment dans la tradition de l'Église et il s'appuie sur l'enseignement de la théologie du mariage. Donc il y a de très nombreuses références au magistère, à l'exhortation, à Familiaris Consortio et différents textes de Jean-Paul II, à Benoît XVI, à Paul VI, des textes du Concile Vatican II, au Père de l'Église et notamment à Saint-Thomas d'Aquin, au catéchisme de l'Église, au Code de droit canonique. Le chapitre 3, c'est vraiment une synthèse des enseignements de l'Église sur le mariage et la famille. Donc, le pape ne change pas la doctrine, la théologie du mariage reste inchangée. Il n'est pas non plus question d'adapter la doctrine aux situations actuelles. Donc, la joie de l'amour est bien dans la continuité de la tradition de l'Église, mais dans le même temps, il est novateur. Alors avant d'aborder euh, en quoi il est notre bateur, il est aussi dans la continuité de la joie de l'Évangile du pape François. Il va reprendre dans, euh, à Maurice Etissia les quatre principes fondamentaux qu'il a développés dans la joie de l'Évangile. Le temps est supérieur à l'espace. Il disait dans la joie de l'Évangile, ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Et il réintroduit cette notion-là au numéro 3 et au numéro 261. Donc au 261, il s'agit plus de créer des processus que de dominer des espaces. Cette notion de temps se retrouve en permanence dans l'accompagnement des personnes. Il s'agit de prendre les personnes là où elles en sont et les aider à cheminer à leur rythme, que ce soit dans l'éducation des enfants, parce que le numéro 261 est dans le chapitre 7 sur l'éducation des enfants, mais comme dans d'autres domaines. C'est un temps à habiter pour le transformer une histoire qui a du sens. Chacun, dans l'amour, est un être en chemin. » Je vous ai mis là une citation du cardinal Schoenborn dans ses entretiens sur Amor et Cetitia, qui euh, replace vraiment ce chapitre 8 après le chapitre 7. Pourquoi le chapitre 8 et après le chapitre 7 Il dit « J'admire cette finesse du pape François de faire précéder le chapitre sur les situations difficiles par celui sur l'éducation. C'est très éclairant pour la praxis pastorale de l'Église et le réalisme patient exigé par l'amour. Proposer des petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés. On a la clé du chapitre 8. « Ce qu'il dit de la famille, il le dit de l'Église ». Le deuxième principe de la joie de l'Évangile, l'unité prévaut sur le conflit. En tenant à la fois la doctrine intacte et en ouvrant un chemin possible aux situations dites irrégulières, le pape applique ce principe. Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes Selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale, la logique de l'intégration est la clé de l'accompagnement pastoral. Les deux autres principes, c'est la réalité est plus importante que l'idée. Le peuple part toujours des réalités concrètes des familles, plutôt que d'un idéal de la famille parfaite. Il nous dit au numéro 31, il convient de prêter attention à la réalité concrète parce que les exigences, les appels de l'esprit, se font entendre aussi à travers les événements de l'histoire. Et le dernier principe, le tout est supérieur à la partie. Il nous dit qu'il faut prêter attention à la dimension globale, mais en même temps ne pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les deux pieds sur la terre. Il y a une diversité infinie des situations humaines et spirituelles, des individus, des couples et des familles. Et ça nous amène à une vision plurielle de l'Église. Pour le pape, l'Église est comme un polyèdre avec de multiples facettes différentes où chacun apporte sa spécificité. Il nous dit que dans l'Église, le modèle ce n'est pas la sphère où il n'y a pas de différence entre un point et un autre, le modèle, c'est le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels et qui, en lui, conserve leur originalité. Dans une église qui serait sphère, il n'y aurait rien à discerner et encore moins quelqu'un à accompagner, car à ce moment-là, il s'agirait seulement d'enseigner une loi commune, celle de la doctrine, et de donner éventuellement des conseils sur son application. Par contre, dans cette figure polyédrique de l'Église, la volonté de Dieu sur telle personne et dans telle situation ne se réduit jamais à une simple conformité aux lois morales, mais elle est infiniment concrète et relève d'un discernement spirituel toujours singulier et effectué dans une relation ecclésiale d'accompagnement. Chaque cas est unique, chaque personne est aimée de Dieu. Et c'est au nom de ce principe que le pape dépasse la distinction jusqu'alors utilisée dans l'Église entre les situations régulières dans la sphère et les situations dites irrégulières hors de la sphère. C'est au nom de ce principe qu'il qu dépasse aussi le clivage entre les attitudes rigoristes et laxistes. Il nous dit au numéro 311 « S'il est vrai qu'il faut préserver l'intégralité de l'enseignement moral de l'Église, on doit toujours prendre un soin particulier à encourager les valeurs de l'Évangile, surtout la primauté de la charité comme réponse à l'initiative gratuite de l'amour de Dieu. » Il nous dit que sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience, au numéro 308. Et il nous dit que la référence ultime est la grâce de Dieu sous la figure de la miséricorde et le désir de l'homme porté en elle. Deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église, exclure et réintégrer. La route de l'Église est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Alors, c'est un, vraiment un texte novateur. Il y a un appel du pape à convertir notre regard pour tout voir avec le regard du Christ. Le mot, les mots « regard » et « regarder » apparaissent 52 fois dans le texte. Notre modèle, c'est le Christ. Il nous dit que le Fils de Dieu est venu dans le monde au sein d'une famille. Il a inauguré sa vie publique sous le signe de Cana, accompli lors d'un banquet de noces, il a partagé des moments quotidiens d'amitié avec la famille de Lazare et de ses sœurs, et avec la famille de Pierre. Il a écouté les pleurs des parents pour leurs enfants, leur rendant la vie et manifestant ainsi la véritable signification de la miséricorde qui implique la restauration de l'Alliance. Ceci ressort clairement des rencontres avec la Samaritaine et avec la femme adultère, chez qui la perception du péché se réveille face à l'amour gratuit de Jésus. Donc regardez la personne avec le regard du Christ et avec un regard plein de miséricorde. Le pape place cette exhortation dans le cadre de l'année de la miséricorde et c'est pas un hasard. Alors pourquoi Parce que non seulement la famille est un lieu où s'exerce la miséricorde, mais aussi nous sommes « Appeler à poser un regard de miséricorde sur toutes les situations, même les situations complexes ou dites irrégulières. » 297. « Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. »« Et L'Église est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. » Numéro 310. « Comme le Christ, il faut voir la personne et non pas un cas. » De nouveau, je vous redonne ce, un passage de, des entretiens sur Amoris et du cardinal Schoenberg qui explique très bien « Il est question d'avoir un profond respect face à tout homme qui n'est jamais en premier lieu un cas problématique dans une catégorie, mais une personne unique. » avec son histoire et son parcours avec et vers Dieu. Ces paroles sont valables pour tous les hommes, pour tous les mariages et pour toutes les familles. En effet, tous sont en chemin et tous ont besoin de discernement et d'accompagnement. Le pape déploie dans Amoris la Laetitia ce qu'il appelle la notion de la pédagogie divine. La pédagogie divine, elle part des personnes de la prise en compte de leur configuration historique particulière. Nous sommes tous des êtres en chemin et le Christ continue aujourd'hui de venir à notre rencontre pour donner sens à ce cheminement humain, moral et spirituel et pour le mener plus loin avec l'aide de l'Église. Avec la pédagogie divine, c'est le Christ lui-même qui invite les personnes à le reconnaître et à le suivre. Et la pédagogie, la pédagogie divine se concentre davantage sur la mise en route des personnes. Elle appelle à discerner chez elles un commencement de pratique du bien qui leur permettra de progresser sur un chemin de conversion. Elle invite à construire à partir de ce qui va bien. Cette insistance sur la pédagogie divine manifeste que les difficultés conjugales et familiales, même les pires, ne sont jamais un naufrage définitif. Toutes les situations familiales, même blessées, le mariage naturel, le concubinage, etc., peuvent être référées à la présence et à l'amour du Christ, gracieusement accordé à tous. C'est Dieu qui est le pédagogue, c'est l'Esprit-Saint qui précède les personnes. Et il nous dit au numéro 296, « Il faut éviter les jugements » qui ne tiendrait pas compte de la complexité des différentes, des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Il nous dit qu'il est important de reconnaître l'œuvre de la grâce de Dieu. L'Église est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. Illuminée par le regard de Jésus-Christ, elle se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie, leur donnant le courage d'accomplir le bien pour prendre soin l'un de l'autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et ils travaillent. « Il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privée de la grâce sanctifiante, nous dit-il au 310. Et à propos des baptisés, divorcés et remariés civilement, il insiste en disant « ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l'Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous ». Ils sont membres vivants de l'Église. » Et cette phrase-là qu'il avait déjà utilisée auparavant, au numéro, donc au numéro 305, « Un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. » Alors, dans, dans ce texte d'Aboris et Ticia, ce qui est d'avant-hier aussi, c'est le rapport aux normes. Tout en tenant la théologie du mariage inchangée, et en même temps en regardant les personnes avec le regard du Christ, les accueillir, les accompagner, les intégrer, quelle que soit leur situation, même celle dite irrégulière. Excusez-moi, je j'ai assuré un peu trop vite là. Euh, voilà, donc le rapport aux normes, il nous incite vraiment à sortir de la logique du permis défendu du régulier-irrégulier. Nous dit en numéro 304, les normes générales présentent un bien qu'on ne doit jamais ignorer ni négliger. Mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embraser dans l'absolu toutes les situations particulières. En même temps, il faut dire que précisément pour cette raison, ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière, ne peut être élevé à la catégorie d'une norme, numéro 304. Et de façon très claire, numéro 305, en croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Numéro 201, il est nécessaire de ne pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. Il ne s'agit pas seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi aux besoins que l'on constate aujourd'hui. Et se référant à Jésus, au numéro 309, regardez comme Jésus Jésus lui-même se présente comme le pasteur de 100 mobiles, non pas de 99, il les veut toutes. Si l'on est conscient de cela, il sera possible qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume bon de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. Voilà, donc le défi d'Amoris et Titia, c'est cette logique de la miséricorde pastorale. À la fois, la théologie du mariage est à changer et en même temps, il faut regarder les personnes avec le regard du Christ, les accueillir, les accompagner, les intégrer, quelle que soit leur situation, même celles qui sont dites irrégulières. Afin d'éviter toute interprétation déviante, je le rappelle que d'aucune manière l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage. Et un peu plus loin dans ce 307, comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. Aujourd'hui, plus important qu'une pastorale des échecs, est l'effort pastoral pour consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures. Et au numéro 243, « Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées, engagées dans une nouvelle union, sentent qu'elles font partie de l'Église, qu'elles ne sont pas excommuniées. » Vous vous rappelez du polyèdre, donc ils sont dans ce polyèdre. Tout le monde, nous sommes, tous les baptisés sont dans ce polyèdre. Prendre soin d'eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage, sur l'indissolubilité du mariage, mais c'est plutôt précisément en cela que s'exprime sa charité. Donc ça fait plusieurs fois que je vous ai prononcé ces verbes-là, accueillir, accompagner, discerner et intégrer. Toute l'action pastorale d'Amoristia tient dans ces quatre verbes. Alors, je vais commencer par « accueillir ». Accueillir, c'est d'une part partir de la réalité et des difficultés des familles d'aujourd'hui dans notre contexte français et d'autre part regarder et connaître ce qui est bon dans ce qu'elles vivent déjà au milieu de leurs imperfections et de leur parcours parfois hors normes. Alors, je vais partir de quelques notions euh, sociologiques hein, pour voir le contexte actuel. Donc, Pour rappel, quelques dates. 1975, c'est le divorce par consentement mutuel. En 1999, le Pax. En 2013, le mariage pour tous. En 2016, la possibilité d'un divorce par consentement mutuel sans passer par le juge des affaires familiales. En 1972, il y avait 417 000 mariages civils. En 2017, il n'y en a plus que 228 000 mariages civils, dont un quart de remariage, mais il y a 194 000 pax. Si on ajoute les mariages civils et les pax, on arrive presque au même chiffre qu'en 1972. Le nombre des divorces reste assez stable, autour de 120 000 à 130 000 par an. Mais près de 45 des mariages finissent par un divorce. Et on n'a pas de chiffre par rapport au couple marié religieusement, mais il semblerait que le taux de divorce serait plus faible. Donc ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. D'autres réalités sociologiques l'allongement de la durée de la vie. En 1950, pour les femmes, c'était 69 9 ans, et pour les hommes, 63 ans. En 2019, 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Et si on regarde par rapport aux années 1900, un couple aujourd'hui peut espérer vivre deux fois plus d'années de mariage. Il y a la montée de l'individualisme depuis les années 60, qui entraîne que la satisfaction des besoins affectifs des époux devient le critère de réussite du couple. Il y aurait d'autres données sociologiques, je ne peux pas tout développer, mais il y en aurait un certain nombre d'autres qui peuvent expliquer euh, l'augmentation du nombre de divorces. Il y a aussi beaucoup d'attentes. Le couple, ça reste une norme solide. Dans toutes les enquêtes qui sont menées sur les Français, le reste, le couple est une norme solide. Il y a plus de 30 millions de personnes qui vivent en couple. Les mariages restent dominants dans une vie de couple, trois quarts sont mariés, et dans le quart restant, on trouve 20% en union libre et 7% de pacsés. Et les attentes pour le, sur le couple sont très élevées. On souhaite une harmonie dans le couple, un accomplissement personnel et une autonomie de chacun. Et quand on regarde les études sur les valeurs, les enquêtes sur les études des valeurs du mariage, il y a une place de plus en plus importante de la fidélité de la confiance dans son ou sa partenaire, ça correspond à 38% qui estiment que c'est très important, et de la communication au sein du couple, là c'est 24%. Ce sont les deux valeurs qui arrivent en premier. Ce qui laisse peu de place à l'échec, un tiers des demandes de divorce sont liées à l'infidélité et 22% à l'égoïsme du partenaire. Alors, il s'agit, nous, dans l'Église, d'accueillir toutes les familles et de regarder en elles le positif de leur vie. C'est ce que nous dit l'amour et Tisha. Dans ces situations imparfaites, il sera possible de mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Quand ils disent cela, ils pensent à toutes les formes d'amour, que ce soit... Le pax, que ce soit le concubinage, que ce soit les divorcés avant-mariés, etc. Toutes les familles sont dignes d'intérêt et de considération, que ce soit des familles stables ou désunies, recomposées, monoparentales, des familles éprouvées par le handicap, des addictions marquées par la maladie, ayant en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle, des familles recomposées, monoparentales, migrantes les familles qui prient, les familles des gens du voyage. Toutes ces situations sont abordées dans l'amour céticien. Accompagner les personnes comme Jésus le fait, c'est d'abord les regarder en voyant le bien qui se vit déjà et à partir de là, cheminer pour aller plus loin dans l'exigence de l'amour avec patience et miséricorde. Il faut sortir du permis défendu et accepter de se mettre en route pour voir ce qui se vit déjà de bon dans des situations parfois complexes. Il nous dit à ce niveau-là, dans 303, « Pour le moment, cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. » Accompagné. Le chapitre 6 aborde la posture pastorale et les axes pastoraux à développer dans l'accompagnement de toutes les étapes de la vie et dans toutes les situations. Alors, ça part des futurs mariés et après les jeunes couples, puis les divorcés, les divorcés, remariés et leurs enfants, ça c'est entre le numéro 241 et 246, ensuite les veuves, les malades, les personnes âgées et les situations matrimoniales complexes. Il n'y a pas de mode d'emploi prêt à utiliser pour tous et dans tous les cas de figure. Il ne faut pas les chercher, il n'y en a pas. Accompagner toutes les familles dans leur multiplicité et à chaque étape de leur vie nécessite des parcours différenciés qui sont à construire. Il nous dit hausse numéro 199, ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l'Église que les nécessités et les défis locaux. Et au numéro 3, les cultures sont très diverses entre elles et chaque principe général a besoin d'être inculturé s'il veut être observé et appliqué. Donc, il y a une nécessité de chercher des nouveaux chemins pastoraux pour répondre aux défis actuels. Il s'agit d'avoir une pastorale positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l'Évangile avec une plus grande implication de l'ensemble de la communauté chrétienne. C'est pas qu'une affaire de spécialistes. Et il incite aussi sur l'importance du témoignage des familles, Voilà, nous sommes tous en chemin. Tous dans l'Église, tous dans ce polyèdre, nous sommes tous en chemin. Il s'agit d'encourager les chemins de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Et il termine, à maurice Etissia, par cette phrase, « Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes. Mais la famille exige... » une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Tous nous sommes appelés à maintenir vive l'attention vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renoncerons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Discerner, c'est vraiment développé dans le chapitre 8, et il nous dit bien qu'il n'y a pas de recette simple. Voilà, il, il nous dit que sans renoncer à l'idéal du mariage chrétien, le pape nous rappelle que face aux situations complexes, il n'y a pas de recette simple. Et il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privée de la grâce sanctifiante. Numéro 304, il est masquin de se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain. Et donc, il s'agit d'opérer un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. C'est la logique qui doit dominer dans l'Église pour faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes. Numéro 312. Voilà, et à quoi doit s'avère le discernement Il doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. Numéro 305. Alors, dans ce discernement, il va falloir tenir compte des circonstances atténuantes. Et ça, c'est entre le numéro 301 et 305. Bon, je ne vous ai pas tout mis, mais j'ai mis quelques, quelques thèmes qui étaient abordés. Un sujet peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. Ça, c'est au numéro 301. Là, il fait référence, par, par exemple, à un couple... Euh, divorcés, réengagés, ayant des enfants de, ce, de cette nouvelle union, ou bien évidemment, s'ils si se séparaient, ça aurait des conséquences graves pour les enfants. Au numéro 302, la responsabilité d'une action peut être diminuée, voire supprimée par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, des affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Il peut y avoir aussi des circonstances qui atténuent la responsabilité morale, comme l'immaturité affective, la force des habitudes contractées, l'état d'angoisse ou d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Il est important de voir ce qu'il y a eu dans la vie de la personne. Quelles étaient les circonstances qui pouvaient faire que la situation n'est pas tout à fait celle que l'on voit si on ne creuse pas ce qui s'est passé. Et au numéro 305, donc ça c'est le numéro qui a, fait, qui a été beaucoup beaucoup discuté, « À cause des conditionnements et des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. » Et là, il y a une note de bas de page, qui est la note numéro 351, que je vous ai mis en rouge. « Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. » Voilà pourquoi, au prêtre, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur, je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généré remède et un aliment pour les faibles. Donc, Dans ce discernement, il faut tenir compte de ces circonstances atténuantes. Le discernement doit être à la fois personnel et pastoral. Il y a un discernement à faire au fort interne et au fort externe. Ça, c'est développé dans le numéro 303. Il s'agit d'un itinéraire d'accompagnement et de discernement qui oriente ses fidèles à la prise de conscience de leur situation de Dieu. Le colloque avec le prêtre dans le fort interne concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Église et sur les étapes à accomplir pour la favoriser et la faire grandir. Le 300. Il y a l'importance de la formation de la conscience. Une formation éthique efficace implique de montrer à la personne jusqu'à quel point il lui convient de bien agir. Aujourd'hui, ordinairement, il est inefficace de demander quelque chose qui exige un effort et des renoncements sans indiquer clairement le bien qui peut en résulter, numéro 265. Alors dans cet accompagnement pastoral, il y a un certain nombre de conditions. Tout d'abord une attitude bienveillante. Au numéro 308, Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répond au milieu de la fragilité. Une mère qui en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif ne renonce pas au bien possible même si elle court le risque de se salir avec la boue de la, roue, de la route. Au numéro 308. Là, c'est très clair, on a à se mouiller. Au numéro 310, nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une loi, elle est de la maison paternelle où il y a de la place dans chacun avec sa vie difficile. Là aussi, on retrouve l'image du polyètre, la place pour chacun. Au numéro 291. L'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. N'oublions pas que souvent la mission de l'Église ressemble à celle d'un hôpital de campagne. C L'expression qu'il a reprise bien d'autres fois. Voilà, C'est vraiment cette attitude bienveillante à toutes les situations. Il s'agit d'accompagner aussi avec patience. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la délicatesse. Donc, numéro 294. Toutes ces situations doivent être affrontées d'une manière constructive. Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. C'est ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine. Il a dressé une parole à son désir d'un amour vrai pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile. Donc le discernement il va se faire au fort interne et au fort externe. Et donc, au fort interne, il est important euh, d'une prise de conscience de sa situation devant Dieu, de la personne, la prise de conscience de la personne de sa situation devant Dieu. Il explicite au numéro 300 Dans ce processus, il sera utile de faire un examen de conscience grâce à des moments de réflexion et de repentir. Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont comportés envers leurs enfants quand l'union conjugale est entrée en crise s'il y a eu des tentatives de réconciliation. Quelle est la situation du partenaire abandonné Quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille et sur la communauté des fidèles Quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage Donc, ce discernement est à faire par la personne au fort interne, dans un accompagnement. Et euh, ce qu'il dit pour les divorcés remariés peut être aussi dans d'autres situations. Ce n'est pas que pour les divorcés remariés. Et ça se fait aussi dans un discernement au fort externe. L'accompagnement pastoral devra prendre en compte la situation singulière. Et il dit au numéro 300, le discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Là aussi, il y a une note de bas de page, numéro 336. « Pas d'avantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. » Je n'ai pas mis tous les numéros qui euh, euh, donnent des exemples concrets, mais il y a des exemples concrets où ils disent que les situations d'une personne euh, divorcée ou divorcée-remariée, elles sont toutes particulières. On ne peut pas prendre de la même façon une personne, une femme qui subit des violences conjugales et qui divorce parce que sa vie est en danger. Ce n'est pas la même chose qu'une femme qui se laisse séduire par un autre homme et qui va partir avec cet autre homme. Mais évidemment, voilà, c'est ça. Les causes ne sont pas les mêmes. La responsabilité n'est pas la même. Et euh, voilà, il faut vraiment prendre en compte la situation de la personne. Et ce qui est important aussi dans ce discernement au fort externe, c'est d'être attentif aux signes de croissance qui, va se, qui vont se faire dans le temps. Ce discernement est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et de nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement. C'est toujours dans un cheminement que ça se fait. Et le pape assiste aussi sur la place de la conscience de la personne dans ce discernement. À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte dans la, par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre concept du mariage, en 303. Au numéro 37, il nous dit qu'il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en pêche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre à nous substituer à elles. Au numéro 37. Donc vous voyez avec tout ce que je vous ai dit sur le discernement que voilà c'est très beau, mais c'est quelque chose d'assez complexe hein, où il faut prendre en compte plein de choses. Et euh, c'est sûr qu'être dans la norme ou hors norme, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Le discernement, au fort interne et au fort externe, c'est quelque chose qui euh, demande un cheminement du temps et euh, voilà, beaucoup de patience. Euh. Et tout ça, c'est en vue de l'intégration de tous. Il nous dit au numéro 297, il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Le numéro 296, « La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère, car la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. » Donc vraiment, l'intégration de tous, c'est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ, qu'est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Leur participation peut s'exprimer dans divers services ecclésiens. Il convient donc de discerner quelles sont parmi les diverses formes d'exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgiques, pastorales, éducatifs et institutionnels, celles qui peuvent être dépassées. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s'occupe d'eux avec beaucoup d'affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l'Évangile. Cette intégration est nécessaire également pour le soin et l'éducation chrétienne de leurs enfants qui doivent être considérés comme les plus importants. Jésus attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des trames humains afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de reconnaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse. Voilà. Donc je vais conclure sur ce discerner et sur ces accueillir, accompagner, discerner et intégrer avec ces deux phrases. Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler et de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si celle-ci était un roc, avec pour effet qu'elles se sont jugées et abandonnées précisément par cette mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. Ça c'est au numéro 49. Et il nous dit au 299 « Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs. » Quand je reprends l'image de l'Église polyhèdre, eh « sont des baptisés donc, dans le polyèdre. Voilà, donc je vais passer à quelques points de repères pastoraux. Euh, donc là, concrètement, hein, qu qu'est-ce qu qui, qu qui se joue euh, je, je sors du cadre d'Amoris direct euh, de ce qui est dit dans Amoris Ceticia. Donc voilà, je voudrais pointer quand même qu'il y a deux, ré, deux réalités qui appellent à des accompagnements différenciés. Il y a les personnes qui sont séparées, divorcées, et il y a les personnes qui sont divorcées, réengagées dans une nouvelle union. Ils sont pas... Tout à fait les mêmes problématiques, même si au départ il y a toujours la fracture du divorce. Globalement, les personnes séparées divorcées, ce sont des personnes qui sont le plus souvent blessées par l'échec de leur amour, l'échec de l'idéal familial qu'elles auraient voulu construire. Elles sont souvent habitées par un sentiment de trahison, d'abandon et de blessure Alors parfois jusqu'à un traumatisme profond. Et ça, je parle surtout des personnes qui, qui viennent frapper dans, dans nos paroisses. Euh, souvent, elles sont dans cette configuration-là. Souvent, elles, elles ont une souffrance, elles sont blessées par la souffrance vécue par leurs enfants. Et puis, bon, il y a des problèmes, des difficultés matérielles et financières. Et euh, ce qui est souvent est blessant, c'est le regard et le jugement des autres, et un sentiment de ne pas être compris par l'Église, et, comme moi j'ai constaté très souvent, aussi une culpabilité d'avoir failli à leur sacrement de mariage, quelle que soit la situation. Hein. Même euh, lorsque, le, euh, quand on lit leur histoire, on se dit que, bah oui, elles ne pouvaient pas continuer à vivre avec leur ex-conjoint. Mais voilà. Et donc, ces blessures font qu'il y a un travail à faire sur soi qui peut nécessiter une expérience d'ordre psychologique, mais aussi un besoin d'un lieu d'échange et d'écoute bienveillant. Alors nous, dans le pastoral, on n'a pas cette vocation psychologique, mais on peut apporter un lieu d'échange et d'écoute bienveillant. Et ce lieu d'écoute et d'échange bienveillant, bienveillant voilà, c'est un lieu qui peut les aider à faire le deuil de cet idéal familial, à retrouver une confiance en soi qui a souvent été ébranlée et d'arriver de, de, de nouveau à faire confiance dans les autres. Et puis, quand il y a eu une trahison, un abandon, des blessures, le pardon il est souvent difficile à donner. Et ça, il va falloir du temps, quelques fois dix années avant de pouvoir le donner. Quand on, a, quand on est au fond du trou, hein, après un divorce, on a du mal à retrouver un sens à sa vie. Et ce lieu d'échange peut être un endroit où, voilà, avec le partage avec les autres, on peut retrouver un sens à sa vie. Alors j'ai rajouté l'accès au sacrement de réconciliation et de Eucharistie. Je redis que les personnes qui sont divorcées, mais non remariées, non réengagées, elles ont pleinement accès au sacrement de réconciliation et d'Eucharistie. C'est le remariage civil qui pose souci au niveau du sacrement de réconciliation et d'Eucharistie. Au niveau des divorcés réengagés, ce qui est différent avec eux, c'est qu'ils sont déjà dans une dynamique d'un nouvel avenir, qu'ils sont en train de construire. Par contre, au niveau des enfants, quelquefois, ce n'est pas forcément évident à, à vivre. L'acceptation d'un nouveau conjoint est parfois vécue douloureusement pour les enfants du premier mariage. Que demandent les divorcés réengagés Certains demandent un temps de prière lors de leur remariage civil. Et là, au niveau pastoral, voilà, il y a un accompagnement à faire, il faut bien discerner la demande. Ça peut être l'occasion vraiment de commencer un cheminement avec eux. Alors, des attentions à avoir, il n'y aura pas de bénédiction nuptiale, il n'y aura pas d'échange d'alliance, mais voilà, ce, là aussi il faut discerner. Euh, J'ai connu de très, de très beaux temps de prière lors d'un remariage civil euh, qui avait été vraiment très très bien préparé. Euh, J'ai reçu d'autres demandes qui, voilà, ont besoin d'être un peu euh, éclaircies. En principe, les divorcés, remariés, réengagés, ne peuvent ni communier, ni recevoir le sacrement de réconciliation si on s'en tient au droit canonique Et beaucoup se sentent Exclue de ce fait, Amoris Cicicia ouvre des portes. Voilà, certains peuvent demander à faire un chemin de discernement pour une réintégration sacramentaire. Celle-ci ne sera jamais automatique. Elle se fera, ce sera le fruit d'un discernement au fort interne et externe. J'ai un autre. Euh, point que je voudrais aborder aussi dans, dans ce chapitre, c'est des célibataires qui se marient avec un divorcé. Un célibataire qui rencontre une personne divorcée, qui a été mariée religieusement, s'il se, se marie avec cette personne divorcée, en principe aussi, selon le droit canonique, il ne peut ni communier, ni recevoir le sacrement de réconciliation et ça euh, c'est vraiment une très grande souffrance là aussi je pense que avec un moïse des chemins sont possibles j'aborde aussi quand même la nullité de mariage euh, parce que le pape François a quand même euh, ouvert des possibilités d'accéder de, à cette nullité de mariage de façon plus facile tout à l'heure, il y aura un témoignage là-dessus de gens qui, qui en parleront plus, mieux que moi et qui sont plus experts que moi. Euh, voilà, donc au numéro 244, le pape dit Un grand nombre de pères ont souligné la nécessité de rendre plus accessibles et souples, et si possible entièrement gratuites, les procédures en vue de la reconnaissance des cas de volonté. La lenteur des procès hérite et fatigue les gens. Mais deux récents documents à la matière ont construit. Ont conduit à une simplification des procédures en vue d'une éventuelle déclaration de nullité de mariage. Et je voulais surtout souligner que la nullité, ça ne veut dire, pas dire que le mariage était nul, mais ça veut dire qu'il y avait une invalidité de l'engagement pris le jour du mariage, car une des conditions du mariage n'a pas été respectée. Il y a bien eu une vie de couple, il y a bien eu des enfants issus de cette vie de couple, mais il se, ce mariage à l'église, était invalide à cause des conditions du mariage qui n'étaient pas remplies. Alors, quelques initiatives pastorales. Il y a beaucoup de scènes qui proposent des groupes de parole. Se dire, par exemple, un chemin, euh, chrétien divorcé, chemin d'espérance, propose des groupes de parole. Il y en a qui sont informels. Voilà. Il y en a qui suivent un parcours, mais d'autres qui accepte les personnes quand elles viennent. Euh, faire un groupe constitué, ça veut dire que c des, ça va permettre de faire un cheminement pendant un certain temps, hein. mais ça suppose que voilà, on arrive à constituer un groupe dès le départ. Et ça ferme la porte à d'autres personnes qui pourraient venir de façon euh, voilà, plus ponctuelle. Quand on a un groupe de parole avec des gens qui viennent de façon euh, c'est euh, bah, un lieu vraiment d'écoute. Et c'est un lieu aussi où ceux qui ont déjà cheminé depuis un moment voilà, sont aussi une source d'espérance pour ceux qui sont au fond du trou. Bon, moi, je l'ai expérimenté plus d'une fois. Puis, quelquefois, fois, les gens ont besoin de venir deux, trois fois. Euh, ce que je voulais noter aussi, c'est que quand... c'est important que ces groupes existent, même s'ils ne sont pas très importants. C'est important que ça sache qu'ils existent. J'ai eu des personnes qui m'ont téléphoné pour me dire « C'est bien, je suis dans ce cas-là, je suis contente de savoir que ça existe. Je ne viendrai peut-être pas, mais c'est important que l'Église nous prenne en, en compte et nous accompagne. » Après, il peut y avoir des parcours, il euh, y a des soirées ponctuelles, il hein. y, y a un B.A.B.A. séparé-divorcé, ça c'est un... Un fascicule de Poitiers qui, qui est très très bien fait pour, pour animer une soirée avec des personnes séparées divorcées. Il y a eu pas mal de, de journées de ces aides qui ont été initiées par les évêques depuis l'apparition d'Amour et il y a eu La première, ça a été à Rouen, il y a eu au a, il y a eu à Lyon, il y en a eu d'autres. Qui ont montré donc, voilà, que les évêques euh, accueillaient hein, les personnes séparées divorcées. Lors des remariages civils, il y a un certain nombre d'évêques qui ont donné des points de repère pour ceux qui demandent un temps de prière. Et depuis l'apparition d'Amoricetitia, il y a quelques diocèses qui ont mis en place des parcours ou des chemins de miséricorde, qui ont désigné des missionnaires de la miséricorde pour pouvoir faire un discernement au fort interne et au fort externe. Alors, dans certains parcours, voilà, il y aura réintégration sacramentaires, peut-être, mais hein, possibilités de celles-là, dans d'autres non, ça dépend un peu de, des orientations de chaque évêque. Donc il y a, voilà, je vous souhaite quelques orientations de Cézène qui ont été bien élaborées depuis l'apparition de la maurice à Pontoise, à Clermont-Ferrand, à Poitiers. Il y a un certain nombre de mouvements. Euh, alors j'ai mis en départ trois mouvements qui travaillent pas mal ensemble, chrétiens divorcés Chemin d'Espérance. Il euh, y a la Mission de France où il y a un réseau séparé-divorcé, divorcé, divorcé remariés. Il y a les équipes Reliance qui est un mouvement de couples réengagés civilement. Il y a d'autres mouvements comme le mouvement Renaissance qui n'est pas, pas très important mais qui est un mouvement uniquement de femmes divorcées. Euh, pour un temps de reconstruction. Il y a un miséricorde des vérités qui est plus traditionnel, disons, dans son approche. Il y a un mouvement qui s'appelle la Communion Notre-Dame de l'Alliance. Et là, c'est vraiment, ça recoupe des personnes divorcées qui veulent rester fidèles à leur sacrement de mariage. Et puis, par exemple, la communauté de l'Emmanuel, euh, qui a un mouvement Cana Espérance pour les séparés divorcés, un, un mouvement Cana Saint-Marie pour les divorcés remariés. Et je pense que j'ai certainement oublié euh, ce qui pouvait exister comme mouvement. Il y a certainement d'autres propositions. Donc, euh, les, selon les, les, les mouvements, il peut y avoir des week-ends proposés, euh, des, des récollections, des, des retraites. Des... Voilà. Donc, je vais conclure là. Contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles, une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durablement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tout à fait à la fin, il nous dit « Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été transmise ».